Tu fous, c'est ça, trop psychédélique pour toi. Ça prise le psychotisme, mon débloque tout ça, le panique, pas net. Quand je pète les plombs, Plombé à terre pendant des temps, sur mes idées. Dites, trop, utopique, qui quitte à m'évader. Faut que je quitte cette HP. Cerveau haché par mes cachés, caché par mes pensées. Je cache sur ma camisole, pas besoin de cap. que je m'isole encore et encore et encore, mal Encore et encore. Laisse déborder les cavités de ton cerveau. Les bien vous tenir en société, bien dissimuler les faces caché de ce que devrait être les deux forcément trahi un déclic claque, une espine braque en pleine un état de folie avec une sensation de plénitude attaque et frappe tout autant pour chaque individu tous au nom d'une liberté déchu déçu de voir la réaction face à la réaction des soi-disant bons dirigeants géants jouant impunément pour de l'argent Hein la religion le fric le pouvoir comment y croire et non, mais tout jusqu'au moindre Et voilà, un nouveau keblo sur le moment clé. Le temps s'arrête en suspension jusqu'à ce qu'un choix soit fait. C'est à toi, à toi de faire. Jaune, bleu, rouge, tu choisis. Tu te démerdes, après tout, n'es-tu pas responsable de ta vie et de tes clics Vas-y, mon ami, plus d'hésitation.